J'ai jamais vu ça. Oui, c'est normal. Mais ça va pas, non Arrêtez de klaxonner. Ça vient de passer au vert, on attend de voir s'il n'y a pas un autre tram surtout parce que je sais pas si vous avez vu, mais les feux, euh, c'est pas les plus chaps du monde, là. Bon, bah salut tout le monde, nouvelle vidéo sous la grisaille, j'espère que vous allez bien et que tout roule. Let's go to the boulot. On est jeudi, mais j'ai encore mal aux côtes, donc pas de rugby. Et, euh, et puis il match ce week-end, mais je bosse à Montpellier pour 50 cents donc je pourrais pas jouer enfin, je sais pas en fait parce que je passe samedi soir on prend le train on arrive à Gare de Lyon à 14h pour le coup d'envoi 15h c'est mort mais peut-être je peux faire la deuxième mi-temps faut que je vois avec le coach bon vous m'excuserez je suis en train de choper le coup de euh, vous mettre un petit coup de propre de temps en temps, mais il se que vous passiez une partie de la vidéo euh, floue quoi. Mais j'y travaille, chacun hein. de nouveaux réflexes. Là déjà on part avec une batterie pleine, contrairement à hier. Bon j'allais dire que l'insertion quand il pleut c'est pas quelque chose de simple, mais en fait ça va, ils ont l'air d'avoir de... bien géré la transition les copains en voiture là. Ça a touché là, oh, la vache ça a touché. Sans arrêter, je comprenais pas. Alors lui par contre, euh, il s'est quand même déporté comme un enfoiré. Hein. D'un coup sec. Ah non, arrête, allez vas-y. Là il va mettre un coup à droite. Regarde. Oh, ce coq a pété. Allez, ils sont très loin, ils sont très très loin là-bas. Anticiper, c'est bien, freiner 1,5 km avant, c'est pour euh, meilleur des choses à faire non plus quoi. Ils sont timbrés les gens. Ils t'autorisent une demi-seconde de temps de réaction, tu sais. Ils sont pas bien. Hein. C'est quand même fou cette euh, impatience chronique qui sont comme ça dans toutes les situations de leur vie, ça doit être chiant, épuisant, doit être crevés à la fin de leur journée, être constamment impatient et speed comme ça. Et voilà, nous y sommes fin de l'allée. Bon, début du retour, ce qui signifie début du week-end, donc ça c'est plutôt chouette, n'est-ce pas Pas de périph', un peu de flotte, là ça va commencer à être extrêmement hardcore, c'est les feuilles là, les feuilles sur la route humide, hum, hmm, faut se méfier. à Ton sourire, la la la la la la la la la la la la la la là la la la la la la la la la la la la la j'avoue, putain on voit pas le haut de la tour Eiffel on dirait qu'ils sont en train de la déconstruire c'est fou ou alors c'est vraiment ça et j'ai loupé les infos bon et depuis le temps que je le dis il va falloir que je me mette vraiment à graisser ma chaîne hein. surtout là s'il se m'a à tous les deux jours ah oui c'est ça que j'avais dit, il faut que je me mette un petit coup de pouce de temps en temps c'est mieux là on dit merci qui Bon, où est-ce qu'on attrape Porte de la muette ou porte de passy Périphère, mais prochain accès, porte de la muette, donc... Hop, on dévie. Qu'est-ce que c'est chiant, ce petit crochet un peu pérable là. Hein Parce que du coup, t'es pas mouillé. Franchement, je vous dis, je suis pas mouillé. Les gants ça va, les pieds ça va, le pantalon ça va, la veste il y a de l'eau dessus mais c'est tout Par contre la visière je vois rien, le sol il glisse C'est pas franc, c'est insupportable mmh. Mmh. Méga dérapage et pourtant je suis quand même senti en, en sécurité <rire> C'était beau bon, celui-là en vrai, je fais le mariole, je me suis vraiment pas senti en danger, mais par contre il était, il était hardcore. Comme quand on dit que Suzuki ça freine pas, mais hein ça peut vous faire passer les fesses par devant la tête. Oh, guédin wow, Tunnel, la défense fermée, c'est bien, on se demande bien pourquoi ils se donnent la peine de les creuser pendant des années ces tunnels si c'est pour les fermer toutes les deux nuits quand euh, ils les ont euh, inaugurés, hein. sans rien. Où va notre argent mes amis L'argent du contribuable. C'est très important quand vous avez des revendications de dire contribuable, il n'y a pas de L. Oh, je dépose la voiture à la révision à 9h euh, à 10h30. C'est un horaire pas si matinal, mais pour moi qui me couche bien tard, euh, c'est un effort. Hein. Faut l'entendre le, faut ça. Mais bon, après, il faut que j'aille chercher le matos pour Montpellier, puisque donc, je vais assurer la boutique du show de 50 cent, 50 centimes. Croyez-moi que les prix, ils sont pas à 50 centimes. Ils sont raisonnables. Enfin, ils sont, c'est le marché. Mais c'est pas 50 centimes. C'est moi comment il se la pète avec sa Tesla, il a fait le 0 à 100, une demi-seconde, euh, tout ça parce qu'il n'y a pas de problème de carburant lui. C'est indécent, c'est ordurier. Injurieux eût été le terme approprié, et ordurier en plus de ça, voilà. J'ai décidé. Ah c'est euh, tout le tunnel euh, carrément dès maintenant, la déneuille. Ah, ouais, non là, les gars, vous poussez par contre. Hein. Ça, c'est pas honnête. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est la première fois qu'on passe par là depuis qu'ils ont ouvert. je crois, c'est mignon ce qu'ils ont fait là, en vrai... Avec l'argent du contribuable... Non, du coup, c'est pas une revendication, c'est un constat, donc on dit contribuable... Ah, il y a l'argent du contribuable, euh, et effet utilisé à Bon escient... Et on ce qu'ils ont fait là... Alors là avant, il y avait un maxi trou, Ouais ils l'ont bouché. Voilà l'argent du contribuable. Oh putain il y a un cône, sa mère qu'est-ce qu'il fout là lui Non, c'est archi dangereux putain. En vrai je vais critiquer ces trucs au sol à chaque fois qu'on va passer mais je trouve ça vraiment stylé parce que j'ai l'impression que ça ne s'allume que quand quelqu'un roule sur la portion de bitume associée. Et donc si c'est ça, c'est digne de la NASA mon pote. Bah voilà, Tesla, si t'étais pas mal, que tu sois pile poil dans ta file que je me faufile là. On va te forcer à le faire. Bien ouais, ça a marché. Ce qu'on appelle une action autoritaire. C'est une décision spontanée de sa part, vivement conseillée par moi-même. Le Petit coup de pouce parce que j'ai oublié de le faire Bon bah écoutez voilà Fin de semaine, fin de trajet Merci d'être resté jusqu'au bout A euh, demain pour la prochaine vidéo Je sais pas quand est-ce que je la tourne en vrai euh, Lundi je pense, bah oui Ou... Ouais Parce que demain je prends ma voiture, bref que dimanche je sors pour voir. bref À demain, bonne soirée, bonne nuit Merci d'être resté jusqu'au bout A demain, 18h, c'est 18h peut-être Je le dis pas, c'est 18h Je sors les vidéos tous les jours, voilà 來